Tout d'abord, notre première étape, et eh bien ça va être de nous connecter sur notre kit et de récupérer des informations qui sont clés. Alors, on a installé la librairie et ça, ça nous permet d'avoir des exemples qui sont disponibles. Ces exemples, on va les trouver assez logiquement dans le directory MakerFox, mais des fois, on peut le trouver dans un Kno si jamais on n'a pas fait la première config. Donc sinon, dans MakerFox, on va trouver un premier, un premier exemple qui va nous être très utile, parce que c'est celui qui va nous permettre d'aller chercher deux informations qui sont clés pour pouvoir activer notre kit. En effet, il faut que ce kit, on l'enregistre sur la plateforme Sigfox. Et pour ça, il nous faut deux éléments. Tout d'abord, l'ID. L'ID, c'est quelque part l'adresse MAC du device. C'est son adresse unique, son nom unique, qui une valeur sur 32 bits, et qui est différente pour chaque objet, et qui ne changera jamais durant la vie de l'objet. Ensuite, il y a un deuxième élément important, c'est ce qu'on appelle le Pack. Alors l'ID et le pack, ça marche ensemble. Et eh bien tout simplement parce que comme les ID sont des nombres qui s'incrémentent, et eh bien euh, si tu n'avais besoin que de l'ID pour enregistrer le device, tu peux enregistrer le device de tout le monde. Donc à cet ID, on associe un pack qui est une valeur complètement aléatoire que seul le propriétaire de l'objet va pouvoir connaître. Bon, une fois qu'on a ces deux infos, il faut que notre device, c'est eh bien, on le connecte de façon à ce qu'on puisse le faire fonctionner. Donc on branche l'antenne et puis bien sûr on l'alimente sur une prise USB qui va être reliée à notre ordinateur. Ça nous permet d'avoir à la fois le transfert du programme, mais aussi l'alimentation. Donc maintenant que nous avons notre programme, que nous avons branché notre système, eh bien nous allons pouvoir nous euh, connecter, le télécharger et récupérer des infos. Donc Pour ça, on va vérifier que la carte que l'on a connectée est bien la carte MakerFox 1200, et puis on va aller chercher le port série qui correspond à cette carte-là, sur lequel il est aussi écrit MakerFox 1200. C'est facile, on ne peut pas se tromper. Maintenant, nous allons téléverser, c'est-à-dire que le, le programme va être compilé et va être envoyé sur la carte via le port série euh, que nous avons branché. Alors je vais afficher la console qui permet d'afficher le résultat de l'exécution du programme et on va voir deux informations donc, que l'on cherchait, l'ID et le pack. Sur chacune des cartes que vous avez, eh bien, vous aurez forcément un ID différent et un pack aussi qui sera unique. Maintenant nous avons ces informations-là, eh bien, nous allons pouvoir nous connecter sur la plateforme de Sigfox pour faire l'enregistrement du device. Vous voyez dans notre système ici, et eh bien c'est dans le Sigfox Cloud que nous devons inscrire cet objet de façon à ce qu'il soit connu et que nous puissions accéder à ces données. Alors pour ça, ça va être gratuit puisque avec un device kit, vous avez la communication qui est offerte. Donc on va choisir l'opérateur, enfin le pays sur lequel on veut connecter notre système et puis on va rentrer ces informations que nous avons récupérées, d'un côté l'ID et de l'autre côté le pack. Donc ces informations sont finalement pratiquement les seules à rentrer, Alors ici on a un cas un peu particulier puisque le device a déjà été enregistré, donc du coup je ne peux pas le faire une seconde fois, mais voilà, on vous demandait pourquoi, bon ça c'est des informations à dire type marketing, et ensuite on vous demandera des informations pour créer un compte sur le back-end Sigfox. Donc voici le backend Sigfox sur lequel on va pouvoir accéder à notre objet. Et là, il y a une information importante qu'on va voir. Ça, c'est souvent une erreur que, que je peux voir dans, le, dans les forums euh, de personnes qui cherchent à réutiliser le pack initial pour réenregistrer leur objet. Et en fait, le pack change à chaque fois qu'on a fait un enregistrement de l'objet. C'est ce que l'on vient de voir ici. Et donc, quand on veut réenregistrer l'objet, ben, il sera nécessaire d'aller euh, chercher le pack dans le back-end pour récupérer la bonne valeur. Alors maintenant que nous avons fait ça, nous allons pouvoir envoyer notre première trame. Et pour ça, je vais aller rechercher un autre exemple, un exemple qui permet d'envoyer une valeur booléenne, Donc en gros, soit un 0, soit un 1 sur le réseau. Bon, cet exemple est très simple et ça va être très pratique pour faire notre première démo. Alors, vous voyez, pour envoyer quelque chose sur le réseau Sigfox, c'est excessivement simple. On va avoir une partie dans le setup dans lequel on va appeler Sigfox Begin qui permet finalement d'initialiser la carte. On n'a pas de paramètres particuliers à lui passer, puisque tous les paramètres sont déjà connus par euh, le périphérique de communication, par le module. Donc on n'a pas besoin d'en mettre plus. Et pour ce qui est de l'envoi des données, bien ici c'est très simple. On va utiliser euh, begin BeginPacket, qui est une fonction qui permet de dire qu'on veut commencer à enregistrer les données. Une fonction Write pour dire quelles sont les données qu'on va envoyer. Donc ici, True, donc un 1. Et puis EndPacket, qui va terminer l'enregistrement des données et donc commencer l'émission sur le réseau Sigfox. Donc Vraiment rien de plus simple, et c'est vraiment une des forces de Sigfox, la simplicité pour le développeur pour envoyer des données. On a parlé d'envoyer des messages par trois, on a parlé de modulation compliquée, de tout ça précédemment, Eh bien tu vois, on n'a pas besoin de se soucier de tout ça quand on est développeur, on va simplement utiliser ces primitives-là. Donc Notre objet va envoyer une information à des antennes, ça va arriver jusqu'au cloud, on va lancer ça, Donc j'ouvre plein de fenêtres, euh, on va voir la console qui permet de suivre ici, ce que, voir ce qui se passe dans euh, les airs, euh, sur la partie SDR, et puis le back-end derrière. Donc là on voit le message qui part avec ses trois émissions, et on voit le message qui apparaît dans le back-end qui vient d'être reçu. Donc, tu vois, c'est immédiat, il hein, n'y a, a pas de temps d'attente. À partir du moment où le message a été transmis dans l'air, il est immédiatement accessible sur le back-end. Donc, dans ce message-là, on voit la donnée, on voit l'heure à laquelle il a envoyé. Donc, ici, la donnée, c'est 1, et ça correspond bien à True, que l'on avait mis dans notre code. On voit l'heure à laquelle il a été reçu. Donc, ça, c'est l'information ajoutée par le réseau. Et puis, on peut avoir une localisation. Alors là, la localisation, elle est peu précise parce qu'on est sur un objet qui a un abonnement qui n'inclut pas le service Atlas, qui permet une localisation de meilleure qualité. Donc là, on a une localisation plutôt imprécise, mais on voit en bleu les zones où probablement l'objet a été lorsqu'il avait fait cette émission-là. Voilà. On a un indicateur de qualité, cet indicateur de qualité de communication, en gros, euh, va varier en fonction du nombre d'antennes et de la qualité du signal reçu par ces antennes-là. Donc là, on a une très bonne qualité puisqu'on a une zone qui est très bien couverte. Alors, pour qu'on ait un peu plus de détails, je vais aller sur un autre objet euh, qui est sur un autre abonnement et un abonnement sur lequel j'ai des droits supplémentaires qui me permettent d'avoir des détails sur la communication. Ça, c'est un accès qui n'est pas forcément disponible à tout le monde, mais c'est intéressant pour voir plus en détail comment se passent les choses. Donc, j'ai mis avec cet objet, vous l'avez vu. Et tout de suite, euh, une première antenne a renvoyé les informations concernant cette communication-là. Cette première antenne en fait n'est pas la seule à avoir reçu le message, mais le, le back-end fonctionne ainsi. La première qui envoie le message est affichée, et ensuite, 30 secondes après, apparaissent les autres antennes qui ont reçu le message. Et donc, on voit que le message a été capté par plus d'une dizaine d'antennes, et pour chacune des antennes, on va voir la qualité du signal, donc le niveau de puissance que du signal pour chacune des antennes. Donc ça, ça nous permet d'avoir une idée finalement de la distance qu'il y a entre l'objet et l'antenne. Et puis, euh, on va voir aussi le nombre de repeats. On a dit que le message t'envoie trois fois qui va apparaître. Donc tout ça, en fait, c'est ce qui va permettre de calculer le LQI dont on a parlé, qu'on a vu précédemment.